C'est parti pour cette euh, première épreuve. 1500 mètres à parcourir. Alors Valrine est sollicité. The Ridler bien parti. Callies Jump. Ladies Knight qui tente de surmonter son couloir. Real Vision. Derby Vietas. Zantus qui cherche et trouve euh, les barres. Opag évolue pour l'instant en troisième épaisseur. Desot euh, Thief euh, qui va être ramené euh, maintenant par Jamie À Ali à L'arrière on retrouve... Tigers Bond. Les chevaux sont aux abords du tombeau Valartic avec une lutte toujours pour le commandement. Cali's Champ qui finalement avec Nabil Sheikh Bachamia va partir devant Der David de The Riddler en troisième position. Ensuite on retrouve Real Vision à l'extérieur de Valrine qui a un beau parcours. Ladies Knight s'est calé en dehors de Zantos. Opa à l'extérieur de Desotif quelque peu sous pression des et Tigers Bond que de peloton, bientôt plus que 600 mètres à parcourir, avec Alice Champ qui tente sa chance, 2 trois longueurs d'avance sur Daredevil-Lavieta The Riddle, qui est en beau parcours en troisième position, Real Vision Valrine qui suit très bien également en 3 4e position Zantos n'est pas mal non plus avec Opag qui commence son effort desotif attention, on va attendre l'ouverture maintenant, Ladies Night à l'arrière, Tiger's Bomb, les Chantam, le dernier virage avec The Riddle lancé par Rakesh Bogherotti qui tente de partir, Opag a vu le jour et va essayer de revenir sur la bande de Stéphane The Riddler à l'avantage. Opac va terminer très fort. Mais The Riddler peut-être a fait le trou. Opac, attention à Désertif également. The Riddler face à Opac. The Riddler va l'emporter devant Opac et Désertif et les autres. Song. Bon départ à cette deuxième épreuve. Alors là, tous bien partis hormis Silver Song à l'avant. C'est Desert Illusion qui va diriger le peloton avec Ticket to Cairo, Fundraiser. Puis on retrouve Giratorio, Jet Path à son extérieur, Adamo et Silver Song. Desert Illusion, le favori, ne laisse le soin à personne de diriger le train avec Fundraiser qui a mis également en son compte un bon démarrage. Ticket to Cairo, le nouveau, tente de se placer. Ensuite, il y a Giratorio, Jet Path, à Adamo. et Silver Song, Desert Illusion, creuse légèrement l'écart sur la ticket de Cairo qui va tenter maintenant de passer en deuxième position devant Fundraiser, Path, Giratorio derrière Adamo. Silver Song va tenter maintenant un petit effort pour se rapprocher. Desert Illusion, aussi réprochable jusqu'ici à 600 mètres du poteau. Ticket to Cairo, Path, Giratorio, donc ça va être une belle ligne droite si tous les jockeys s'appliquent ici. Avec Adamo qui arrive en épaisseur et Silver Song toujours en un peloton Desert Illusion ne va pas tarder maintenant à lancer le sprint final. Il a eu une excellente marge de manœuvre. Ticket to Care, Giratorio se rapproche dangereusement. Ah donc Desert Illusion est parti. Ah, là, il creuse l'écart. Ticket to Care, tente en retour à l'intérieur. Giratorio en pleine piste derrière. Desert Illusion va gagner comme il veut. Du début jusqu'à la fin, sans aucun problème devant Giratorio. Ensuite, on retrouve Fundraiser. C'est parti pour cette euh, troisième épreuve. Alors, euh, départ euh, un peu lent pour euh, Benef. Euh, à l'avant, Rahib Sollicité Captain Garrett. Good buddy. Double think également. Badawi qui est là lui aussi. Ensuite, on retrouve euh, Coupe for Lute qui évolue en dehors. Euh, Kingsman 8 Cities. Benef ferme le cortège euh, à 600 mètres de l'arrivée avec Rahib. Euh, Badawi, Captain Garrett sur les barres. Double think n'est pas mal juste à son extérieur. Coupe for Lute. Lui évolue en 5, 6e épaisseur. Kingsman va se rapprocher de Cities. Benef en queue de peloton. Pour l'instant, en difficulté, les choux le dernier virage. Rahib avec Captain Garrett à l'intérieur. Double Think va chercher le passage également. Badawi à l'extérieur. Kingsman qui est lancé lui aussi. Kingsman avec Double Think au milieu de la piste à l'intérieur. Captain Garrett. Kingsman, Double Think. Captain Garrett à l'intérieur. Kingsman avec Double Think. Double Think. Captain Garrett va l'emporter devant Double Think. Kingsman et good buddy. On y va pour la quatrième épreuve avec Carlos Mambo, auteur d'un excellent départ avec Captain Wild également. Bien parti, Silver Heritage, best day of my life, perfect pursuit, swagger jagger, lumberjackaroo, puis on retrouve King of Tarai, Lighthearted. Captain Gronwild va doubler donc Carlos Mambo pour prendre le train à son compte. Puis on retrouve Best Day of My Life, Silver Heritage, Perfect Pursuit. Swagger Jagger va tenter de passer donc Perfect Pursuit pour se mettre dans la foulée de Lumberjacarro qui progresse à l'extérieur de Best Day of My Life. Et puis il y a King of Tarai, Lighthearted. Captain Gronwild est parti sur de bonnes bases devant Carlos Mambo, Silver Heritage, Best Day of My Life, Swagger Jagger, toujours en épaisseur, puis il y a Perfect Pursuit, King of Tara et finalement Light Hearted, Captain Gone Wild, donc bonne course jusqu'ici, honnête avec Lumber jacaro à l'extérieur de Carlos Mambo, Silver Heritage, Best Day of my life, en embuscade Swagger Jagger va se rapprocher, Perfect Pursuit, King of Tara et puis on retrouve Light Hearted, ils vont aborder le dernier virage, Captain Gone Wild en tout cas a beaucoup de possibilités ici, Carlos Mambo, best day of my life, et Silver Heritage vont arriver en pleine piste, Swagger Jagger aura du mal, Captain Gone Wild, Carlos Mambo, Captain Gone Wild à l'avantage avec Carlos Mambo à l'intérieur, Carlos Mambo face à best day of my life, Captain Gone Wild et Silver Heritage complètent le... C'est bon pour cette cinquième épreuve, alors Macken Scar est bien parti, Uh, Paul Lane, complètement à l'extérieur, va tenter de contourner son mauvais numéro, mais pour l'instant à l'extérieur de Markenska. Culture Trip course idéal dans le dos de Makenska. Puis on retrouve Duke's Domain, Promissory, il y a Snowy Mountain uh, bien parti. Uh, Avdi, Senatlai, finalement Ovation Award. Juniper Lane est parvenu à ses fins. Il double tranquillement au tombeau malatique Markenska uh, pour prendre le train. Avec Culture Trip, le favori suit très bien en troisième position. Jukes Domain, Promissory. Uh, puis on retrouve Avdi qui va tenter de passer devant Snowy Mountain. Derrière, il y a toujours Senatlai Ovation Award. Juniper Lane avec trois bonnes longueurs d'avance sur Markenska Promisori toujours en épaisseur, Jukes Domain va se rapprocher, passe devant Culture Trip qui a subitement perdu sa troisième place, Avdi, que maintenant euh, va se rapprocher euh, donc, euh, de manière impressionnante. Au Ovation Award et Senatla. Snowy Mountain toujours dans le coup avec Johnny Paul Lane sous la menace toujours de Mackenscar. Promisory Culture Trip est revenu à l'intérieur dans le dos de Johnny Paul Lane. Il va tenter de chercher l'ouverture. Ça y est, Johnny Paul Lane en pleine ligne droite. Mackenscar, Culture Trip va accélérer à l'intérieur. Johnny Paul Lane, attention, Mackenscar est toujours dans le coup à l'extérieur. Il y a à l'intérieur Culture Trip, Juniper Johnny Paul Lane entre les deux à l'avantage, Johnny Paul Lane Colchacripp, Johnny Paul Lane Johnny Paul Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir, Wall Tag avec Dinesh Souffol est bien parti. Trapeze Express, Undercover Agent euh, également à l'extérieur. On retrouve Hela, Twist of Fate, qui évolue plus près aujourd'hui. Euh, Ardent, il tire à Twist of Fate en 4 à 5e position. Hela à l'extérieur, White River. On retrouve Patrol Officer et à l'arrière, s'amène The Dazzler. The Dazzler qui tente euh, de se rapprocher à l'extérieur. Maintenant, les chevaux vont entamer bientôt la descente et quitte le tombeau malarctique. Euh, sur l'impulsion de Undercover Agent Pierre fort. Devant Halo, Tag, de Rouge, Dinesh Souffle sur les barres en troisième position. Trapeze Express, The Dazzler est pris pour l'instant en troisième euh, épaisseur. Ensuite, uh, Twist of Fate sur les barres qui s'est uh, relaxé à son extérieur. Uh, Trippies Express, Patrol Officer White River uh, et sous pression en queue de peloton à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Undercover Agent, The Dazzler. Alltag bien placé, Twist of Fate. En cinquième position, quatrième position, on va attendre l'ouverture à Hale, Trapeze Express, Patrol Officer et White Reeve que de peloton, les chouent le dernier virage avec Undercover Agent, Wall Tag passe à l'accord, Twist of Fate, Trapeze Express lancé à l'extérieur, Twist of Fate qui tente de revenir sur Undercover Agent, Wall Tag, Tripis Express à l'extérieur, Wall Tag, Twist of Fate va venir terminer, Wall Tag, Tripis Express, Trapeze Express, Wall Tag, Wall Tag devant Express Ensuite, Patrol Express sont partis pour la 7 épreuve Stockbridge River Fames très sollicité avec Stockbridge. Également bien parti Armand Larr, Mr Hardy, Fairbanks. Puis on retrouve African Rock, Learning to Fly, le quartier et Crazy Charlie qui aura à faire un peu de terrain pour réintégrer le peloton. Donc très bien parti cette septième épreuve avec River Thames, comme attendu, à l'approche du tombeau malartique, donc qui imprime le train tranquillement. River Thames devant Stockbridge, qui lui aussi était bien parti à Manla. Puis on retrouve Mr Hardy, Fairbanks. Ensuite, on retrouve African Rock derrière Crazy Charlie et le quartier Learning to Fly se retrouve à l'extérieur de Crazy Charlie l'avantage toujours pour River fame Stockbridge reste bien dans sa foulée Amanda également là, Mr Hardy Fairbanks, African Rock doit maintenant progresser pouvoir se rapprocher, Crazy Charlie également se met en évidence, Learning to Fly le quartier maintenant à l'arrière-garde avec River fame qui ne va pas tarder à lancer le sprint final, Stockbridge est toujours là, Amanda reste bien dans le coup, il y a African Rock qui progresse remarquablement bien à l'extérieur, en pleine ligne droite River Thames, Stockbridge, River Fame, Salavantin, Stockbridge, African Rock complètement à l'extérieur. Il y a Amon là également euh, qui conclut bien. À l'intérieur, Mr. Hardy. Amon là Mr. Hardy. Amon là Mr. Hardy, Crazy Charlie. Amon Départ de cette euh, huitième et dernière épreuve. 1365 mètres. Duke of York, Straight, euh, Brabanzio, Hard Falling Rain, bien parti également. Sentido, Al Jazeera sur les bars. Ensuite, à l'arrière, on trouve euh, Seoul et Big Smoke qui ferment le cortège au tombeau Malartic. Euh, L'avantage donc euh, pour euh, Straight devant Brabanzio qui joue un peu de la tête. Duke of York troisième, Hard Falling Rain euh, qui tire également à l'extérieur. Euh, par contre, euh, ça va mieux pour Al Jazeera, un peu ardent lui aussi en, en cinquième euh, position. Par la suite, on retrouve Sentido à l'arrière, Séoul et fermant le cortège. Big Smoke bientôt plus que 600 mètres à parcourir pour Straight et Dinesh Souffle devant Brabantio, Duke of York. Hard Falling Rain, Al Jazeera bien placé en cinquième position dans le dos de Duke of York. Sentido qui va essayer de se rapprocher, et Séoul et Big Smoke... À 400 mètres de l'arrivée, les chevaux entament bientôt le dernier virage. Attention à Straight et Dinesh Souffol qui vont bien en tête de cette épreuve. Straight qui tourne en vainqueur, Duke of York, Al Jazeera, également lancé maintenant par Nabil Sheikh Bachamiyam. Mais Strait a fait le trou. Séoul, son compagnon d'écurie, s'extirpe du peloton. Straight est parti cependant face à Séoul. Et Strait va permettre à Dinesh Soufol de signer une quatrième victoire cet après-midi.